Il y a toute une série de poèmes de jeunesse, notamment de poésie d'amour, qu'il compose avant ses 25 ans. Après, il y a un ouvrage qui est vraiment sangoulier et que normalement on définit un ouvrage sournois. Et c'est sa « Vita Nova » ou « Vie nouvelle » qui donne aussi les titres à notre volume, qui est un recueil de poèmes qu'il a composés avant, mais accompagné d'un commentaire, un prose, qui a un peu le, disons, la visée de faire les récits de sa vie jusqu'à ses 25 ans. Et après, il y a aussi d'autres traités euh, beaucoup plus engagés, notamment un traité sur l'éloquence, un traité euh, de philosophie morale et un traité de politique, donc euh, de l'éloquence en vulgaire, le banquet et la monarchie, euh, qui sont des ouvrages qui composent par contre, après son bannissement de Florence, et qui sont fort probablement liés à un projet, disons, d'insertion professionnelle, donc à une tentative de euh, se montrer comme euh, capable de discuter de plus hautes matières et peut-être aussi de trouver un travail. Euh, euh, en s'accréditant comme, comme intellectuel. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il reçoit sans doute une première formation euh, qui était fort probablement orientée euh, au fait de devenir, euh, euh, disons, notaire ou juge. C'était probablement ça la visée de sa famille. Hein. Et ça avait du sens puisque Dante appartient à une famille qui, euh, du peuple. Donc disons la bourgeoisie avancée et souvent dans ces familles-là, ce qu'on faisait, c'était d'adresser les deux enfants à deux métiers différents mais complémentaires, histoire de bien soigner les, les affaires de la famille. Et dans les cas de Dante, par contre, on sait qu'il n'a jamais achevé ses parcours d'études. Donc officiellement, il n'avait pas de métier. Et vous comprenez que quand on a une passion pour l'écriture, qui est à l'époque en divertissement, ce n'est pas vraiment un métier, et en même temps, on n'a pas un titre professionnel, ça pose des problèmes. D'où l'importance dans les œuvres de Dante de s'afficher comme quelqu'un qui est digne d'écoute publiquement. C'est un héritage immense, traditionnellement on l'a envisagé comme un grand poète au 19 e notamment en Italie, mais pas que, a été très important comme modèle littéraire pour, disons, des politiques romantiques, mais aussi pour des questions, vous voyez, liées à l'identité nationale, donc on l'adresse souvent, comme on l'indique souvent comme les pères de la langue italienne, les pères de la nation, puisque c'est les premiers à parler d'une Italie, au moins comme communauté culturelle, je dirais que et maintenant, son héritage, c'est beaucoup plus libre et affranchi euh, de toutes ces problématiques-là. Euh, dans notre livre, nous essayons de pointer l'accent sur l'importance, chez un homme comme lui, du euh, récit de soi. Euh, donc tout ce qui a à voir avec euh, l'autoprésentation, la façon de façonner sa vie et son image publique. Et justement, à propos de, de ces questionnements-là, je dirais que Dante était sanguin pour son époque mais aussi un cas très très intéressant à réfléchir aujourd'hui.